Bonjour à toi chers spectateurs, Women Talking de Sarah Polley. Ben, c'est un film qui me titillait parce que Sarah Polley c'est une actrice qui est devenue réalisatrice à travers le temps mais qui n'a pas fait beaucoup de films. Mais moi j'ai été beaucoup ému par le... Alors si je me plante pas le précédent métrage qui a été disponible chez nous parce que je crois qu'elle en a fait d'autres entre temps. Mais c'était Take This Walls avec Michelle Williams et Seth Rogen que je trouvais être un film absolument délicieux et fantastique et qui surtout a permis à Safrogan de s'exprimer autrement que par de la comédie. Mais donc depuis, bah, on n'avait pas eu trop de nouvelles d'elle, et cette adaptation du roman de Miriam Toys, elle avait l'air assez ambitieuse et assez folle de la part de la cinéaste, donc ça me donnait très très envie de voir ça. Le résumé pour faire simple, dans un village ostracisé du monde au cœur des états unis un groupe de femmes se fait agresser par des hommes. Déterminées à se sortir de cette situation, elles forment un groupe qui va choisir entre rester et se battre, ou partir. Indéniablement, Women Talking est un film très militant, qui en plus sort chez nous dans un contexte particulier parce qu'autant aux états unis il est sorti courant novembre-décembre parce qu'il avait besoin de faire partie, entre guillemets, de, des nombreux films qui doivent sortir dans cette période-là pour pouvoir concourir aux Oscars et aux autres grandes cérémonies de récompense de films internationales, mais donc chez nous, il sort durant la période de la journée internationale de la femme. Donc forcément le film a un écho très particulier lorsque l'on voit l'histoire qu'il développe et surtout la manière avec laquelle il est conçu. Indéniablement, Sarah Pauli nous propose un film qui est très dense, très fort, qui veut surtout porter un propos et qui veut le porter du début à la fin. Le fait est que même si je trouve le film très intéressant, je peux pas m'empêcher de trouver que c'est avant tout un film militant et pas forcément un film qui veut raconter une histoire. Alors c'est très particulier et je pense que le film épouse réellement la forme du roman de Myriam Toys. Mais je trouve que c'est un film très verbeux, qui arrive bien à porter son propos, mais qui n'arrive pas à lui donner plus de forme ni d'impact que ça. Euh, c'est un film qui a de l'ambition et qui en même temps reste assez minime dans sa manière d'être conçu. En fait c'est un film que je trouve rondement bien mené par sa cinéaste, mais... À part vouloir porter un propos, je vois pas vraiment ce qu'il a envie de véhiculer de plus. Et c'est très complexe parce que j'ai aucun souci avec les films qui ont envie d'être militants. Et comme vous avez pu le voir, dernièrement, il y a eu quand même beaucoup de films qui avaient pour ambition primaire de porter un propos et pas forcément de porter une forme cinématographique. Mais le souci, c'est qu'au bout d'un certain moment, lorsqu'on est face à l'œuvre, on se retrouve dans la sensation de ne pas regarder un film, mais de regarder quelqu'un avec le point levé qui veut hurler quelque chose. Sauf qu'au cinéma, il ne faut pas que ça. Il est intéressant de mettre en perspective des thématiques actuelles et essentielles, et de les juxtaposer avec un propos de cinéma donnant une certaine réflexion au spectateur, et pourtant ainsi à ne pas simplement constater une œuvre de cinéma, mais aussi l'interroger et lui donner un peu plus de sens. Sarah Paulet avait clairement cela en tête en adaptant le roman Ce qu'elles disent, pour un moment de cinéma qui sonne plus comme une œuvre militante et engagée que comme un réel moment de septième art, laissant clairement un peu perplexe quant à la forme, encore plus par rapport au fond, mais surtout posant réellement la question de la limite entre le propos et l'aventure cinématographique. En termes d'écriture, donc Sarah Paulet adapte seule l'œuvre de Myriam Toys. Euh... En termes vraiment de création cinématographique, ce que je trouve être le point le plus fort en fait de ce scénario, ce sont les personnages. Ces nombreuses femmes et cet homme qui vont peupler entre guillemets la base de la narration et la base de la dramaturgie sont particulièrement passionnants parce que rapidement on s'attache à eux, rapidement on crée des liens et rapidement on sent pourquoi ce questionnement qu'elles et ils ont a une force d'impact propre à la fois à leur communauté mais également à nous spectateurs parce que forcément ce qu'elles racontent ce sont des choses que nous on connaît. On en entend parler, on a même des proches qui sont impactés par ça. Et le fait de les voir se questionner par rapport à ça, par rapport à ce triptyque de choix, on pourrait dire, l'idée de rester, de ne rien dire, de rester, de se battre et de partir, c'est forcément quelque chose qui va résonner dans la tête de beaucoup de gens. Parce que les femmes battues, les hommes battus aussi, mais là, entre guillemets, c'est surtout les femmes battues dont on parle, elles ont ce choix. Rester, ne rien dire, rester, se battre ou partir. C'est souvent les trois possibilités qui s'offrent à elle et malheureusement, la majorité des cas, c'est rester et ne rien faire et on sait sur quoi ça découle. Mais, et c'est là entre guillemets que le bas blesse, c'est que passer cette base qui est particulièrement immersive et qui pousse le spectateur à réellement s'identifier à ses héroïnes, le scénario se résume à un groupe de personnages enfermés dans un lieu et... Ben, pas grand chose de plus. Donc certes, il y a ce propos, évident, il y a cette forme qui se veut aussi théâtrale que finalement très cathartique en termes d'émotion. Mais qu'est-ce que ça véhicule derrière Et n'y pas grand chose de plus que ce propos. Et c'est mon gros souci avec le scénario de Sarah Paulet. Paulet va absolument jouer sur la puissance de son propos, sur la réflexion plus que sur l'immersion, sur le questionnement de ses femmes que la réelle incidence de leurs actions au cœur d'une narration souvent proche de la forme d'une pièce de théâtre que d'un réel théâtre dramatique et émotionnel. Cela pose problème quant à ce que la cinéaste veut profondément nous faire ressentir. Mais cela pose également la question de la base même d'une réflexion autour d'une œuvre et de sa forme dramatique, sonnant ici comme un prétexte évocateur plus que comme un moyen d'immerger le spectateur dans un récit et laissant parfois complètement sur le banc de touche notre condition d'humain pour nous poser simplement en tant que témoin. En termes de mise en scène, alors déjà il y a cette radicalité de la part de Sarah Paulé, donc de proposer le même format visuel qu'avait proposé Quentin Tarotino sur « son salopard ». C'est-à-dire un 2,76. Un 2,76, c'est ce qu'on pourrait traduire par de l'ultra-panavision. Ça n'est pas un scope classique comme on a l'habitude de le voir. C'est encore plus réduit qu'un scope. Donc ça veut dire que, imaginez que le plein écran, ça soit un scope. En gros, le 2,76, c'est encore plus réduit. Donc il y a carrément des bandes noires au-dessus et en dessous. Chose qu'on a pas du tout l'habitude de voir et qui permet surtout d'avoir une étendue de regard qui est beaucoup plus réduite. Donc forcément, à partir de là, on sait que c'est pour s'identifier au point de vue de ces femmes et pour essayer de comprendre leur combat et le fait qu'on soit réduit. Mais, et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'au-delà d'avoir une influence sur le regard que l'on porte sur ces femmes, ça permet aussi de montrer qu'elles sont plusieurs dans le cadre. Et alors là, l'ultra panavision prend beaucoup plus de sens. Parce que vu qu'on est dans un lieu fixe, quasiment, et qu'on doit voir tout un immense groupe de femmes se questionner, le fait d'avoir ce format, ça permet de pouvoir toutes les mettre dans le cadre et d'avoir du coup un point de vue très large. Donc là, je trouve ça particulièrement bien fait, et surtout, ça permet d'avoir des paysages qui sont magnifiquement bien filmés, qui donnent l'impression d'avoir des étendues immenses, alors qu'on sait très bien que ces femmes sont enfermées dans une espèce de communauté ultra-confinée sur à peine quelques kilomètres carrés. C'est une idée très intéressante, et ça permet surtout d'avoir de l'impact sur le spectateur. Après, on pourra questionner plein de choses, mais au moins, il y a cet engagement. Après, c'est vrai que le questionnement vient à partir du moment où là, c'est pour montrer euh, un seul lieu. Là où les huit salopards, bizarrement, utilisaient le même procédé, mais partaient beaucoup en extérieur pour montrer des grandes étendues, des décors impressionnants, etc. Donc c'est vrai que là, on peut se questionner sur l'utilité d'un tel format. Moi, je trouve que ça fonctionne, mais par moments ça semble un peu limité, comme l'ensemble du film vous allez me dire. La cinéaste cherche à nous pousser dans une condition cinématographique et graphique où le ressenti est acerbe, cru, intense et d'une noirceur parfois tellement profonde que l'on ne peut simplement rester livide face à cela, mais également chercher à donner du sens à la condition de ces femmes et de ce lieu. Le côté énigmatique de la forme devient alors vecteur de fond pour nous pousser à crier plutôt qu'à regarder. Comme si le but premier de l'œuvre était de sonner comme un cri d'alarme plutôt que de simplement nous raconter une histoire. Chose qui encore une fois a du sens lorsque l'on pense au roman de Toys, mais qui en perd lorsque l'on pense au long métrage de Paulet. En termes de casting, celui-ci est fou. Mais quand je dis fou, c'est vraiment fou, parce que Sarah Paulet, elle a réussi à s'entourer de toutes les plus grandes actrices à l'heure actuelle présentes dans le monde anglophone, dans le paysage audiovisuel. C'est-à-dire qu'elle s'est entourée de Rooney Mara, de Claire Foy, de Jessie Buckley, de Frances McDormand, de Judith Ivey, euh, de Kate Haley, de Liv McNeil, euh, de Shelley McCarthy, de Michelle McLeod, enfin, elle s'est entourée d'actrices absolument folles qui délivrent toutes des performances radicales, dingues et vraiment immersives. Et c'est difficile du coup de ressortir une performance plus qu'une autre. Parce que réellement, je trouve que toutes ces actrices arrivent à imprimer quelque chose dans l'œil du spectateur. Donc je trouve qu'elles forment un tout. Ces actrices, elles sont un ensemble. C'est peut-être le but de Sarah Paulé, de ne pas faire ressortir une actrice plus qu'une autre. Mais en tout cas, ça marche. Parce que réellement, impossible de détacher une performance plus qu'une autre. Elles sont toutes extraordinaires ces jeunes femmes. Ces femmes sont toutes exceptionnelles. Elles arrivent à magnifiquement porter le film du début à la fin et à donner du sens et de la justesse au combat de ses épouses, de ses mères, de ses femmes, tout simplement. Au bout du compte, Women Talking, c'est une proposition assez bancale. Je sais qu'aux états unis le film a été particulièrement adoubé et qu'il s'est retrouvé dans pas mal de cérémonies. Je crois pas qu'il soit reparti avec grand chose d'ailleurs et je peux comprendre pourquoi. Parce qu'au-delà de la radicalité, au-delà de la forme, au-delà de, du propos qui est indéniable, je trouve que c'est un film qui ne va pas plus loin que ça. C'est un film militant, et c'est bien d'avoir de temps en temps des films militants, mais je trouve pas que ça soit un film cinématographique. Ce qui est réellement paradoxal parce que c'est le but premier d'un film, et la généralité des longs-métrages n'a même pas besoin en fait de le souligner. Mais je trouve que Sarah Paulé nous a proposé un film qui arrive à porter un propos, le fait d'une certaine manière. Je pense que le roman doit être beaucoup plus impressionnant et doit avoir quelque chose de beaucoup plus équilibré en termes d'immersion. Mais d'un point de vue cinématographique, Women Talking de Sarah Paulé, c'est une idée. Ça a une forme, ça a un fond. Peut-être que ça va vous plaire. Je suis à moitié convaincu, mais plus dans le positif que dans le négatif. Donc essayez, peut-être que ça va vous plaire, mais je ne suis pas ultra emballé par le long métrage, malheureusement. A plus